c'est depuis le siècle des lumières en fait cette idée là euh, enfin pas exactement avant justement on pensait que les hommes ça les intéressait pas du tout euh, la sexualité eux ils étaient nobles ils étaient purs ils étaient parfaits. Globalement, le truc de domination des hommes qui est toujours mieux que la femme, ça, ça n'a pas changé. Mais les raisons ont changé. C'est ça qui est intéressant et qui montre à quel point c'est juste profondément socialement construit et que ça n'a aucun fondement, quoi que ce soit. Et le siècle des Lumières, c'était il n'y a pas si longtemps, en fait, à peine quelques centaines d'années. Et du coup, donc avant ça, on pensait que c'était les hommes qui n'étaient juste pas du tout intéressés par le sexe. Et que c'était les femmes qui étaient des tentatrices et des animaux sexuels sauvages qui ne pensaient qu'à ça. Et au siècle des Lumières, on, ils ont inversé l'idée. Ils ont dit ah non non non non, en fait ce sont les femmes qui sont pures, virginales, qui n'ont pas de désir, ne devraient pas avoir de désir. Et ce sont les hommes qui sont libidineux et qui ont envie de sexe. C'est ça la, la vraie réalité. Et en fait du coup c'est quand même assez récent cette idée de, que les femmes ne devraient pas avoir de désir. Si on regardes dans la Grèce antique, tout ça, bah en fait il y avait beaucoup de sexualité dans tous les sens. Euh, et, et le plaisir de la femme était beaucoup plus considéré. C'est vraiment assez récent cette idée. Et du coup à partir de là, juste se rendre compte de à quel point c'est socialement construit. Et que pff, ces idées là au final elles font du bien à personne. Malheureusement c'est les conceptions de notre société. Mais petit à petit... Euh, on, peut, on peut les, les dépatouiller, sans libérer, pour dire maintenant, bah en fait, une femme qui a du désir, c'est normal. Et en plus, physiologiquement, les femmes sont programmées pour avoir plus de désir que les hommes. Les hommes ont un rythme euh, circadien sur la journée, donc ils ont plus de testostérone le matin. Mais les femmes ont un rythme infradien, on a le, rythme, le cycle menstruel, voilà, où au moment de l'ovulation, on va juste être oh, en mode... Il est où <rire> J'ai besoin d'eux <rire> Les hommes, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas une fois par mois où ils sont juste en mode... ah. C'est bon. Culturellement, ils pensent que c'est ça tout le temps. Bref, c'est tout un truc. Mais en vrai, physiologiquement, les femmes ont plus de désirs que les hommes. Euh, je pense qu'on a besoin de se libérer de tous ces tabous et de s'autoriser à ce que chacun ait exactement le désir qu'il a. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a parlé, inspiré. J'ai aussi écrit un e-book qui est gratuit, qui s'appelle Un nouveau regard sur votre vie sexuelle. N'hésitez pas à le télécharger, euh, il est juste en dessous, le lien est dans la description. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos.